Salut à tous Aujourd'hui, on va voir ce qu'est une ruche varée. Une ruche, c'est la boîte dans laquelle on met les seins d'abeilles, le gros paquet d'abeilles. C'est une sorte de maison pour elle. On l'appelle varée car elle vient de son inventeur, Émile Varé, né en 1867 et mort en 1951. Il est l'auteur du livre L'apiculture pour tous. Reste bien jusqu'à la fin pour bien comprendre. Et là où je le rejoins à 1000%, c'est le but de cette ruche. Son but était d'obtenir une ruche la plus proche des conditions naturelles de l'abeille, tout en étant pratique pour l'apiculteur. Il préférait les bienfaits, les choses bénéfiques, plutôt que le profit. Il cherchait ce qui était économe plutôt que la productivité. Sa ruche reposait donc sur un faible investissement financier pour sa fabrication et son exploitation. Il souhaitait que tout un chacun puisse avoir une ruche et récolter du miel sans pour autant devoir s'équiper de nombreux outils d'extraction. Franchement, c'est pas une belle apiculture. Du coup, c'est quoi cette boîte C'est quatre planches avec des dimensions strictes, avec un toit et un plancher. Et à l'intérieur Rien. Juste des baguettes de bois sur lesquelles les abeilles vont pouvoir construire leur cire. Simple. Le reste, c'est les abeilles qui le font. Certains diront « Oui, mais comment tu sais quand les abeilles ont fait du miel, si elles vont bien, s'il y a des œufs ?» Certains ont repris les travaux d'Emile Varé et ont donné quelques améliorations, notamment une vitre à l'arrière de chaque hausse. C'est quoi une hausse La hausse, c'est l'étage en bois, la boîte, sans son toit, sans son plancher. Cette boîte a des caractéristiques extra pour l'abeille, ce qui en fait un vrai palace de bien-être pour l'abeille. Pourquoi Je t'invite à regarder ma prochaine vidéo sur les caractéristiques de cette ruche. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à partager. Avec Bibi Organique, on est complètement varé. A dans d'autres soleils